Je m'appelle Pierre Soulier, donc je suis né à Jouez en 1956 et euh, à côté de la place du village, donc ce qui m'a permis de voir toutes les animations, la fête du village au départ, la fête de la Saint-Loup qui est devenue la fête du melon et euh, je m'y suis investi euh, rapidement euh, dès l'âge de 17 ans. Bon alors comment appelle-t-on les habitants de Jouelles Alors les habitants de Jouelles, on les appelle les Jouélois. Et euh, il y a les Jouélois, mais aussi nous on, on raisonne ici en termes de paroisse. Il y a tous les hameaux qui y a autour, euh, il y a le Besse, la Bessière, la Rouillerie, Aumont, Rebentengue, euh, euh, la Bécade, Cabane, le Moulin de la Romégouze et Cadars. Voilà. Bon, et donc, euh, donc le comité des fêtes à quel âge à des Fêtes, il a exactement. C'est un petit peu compliqué parce que le comité des Fêtes a, a mis quelques temps à se structurer. Et il a mis trois ans à se structurer, à être déclaré en préfecture. Donc, le tout début où le comité a travaillé avec les classards, on pourrait dire qu'il a 51 ans, mais déclaration en préfecture, il a 49 ans. Mais cette année, c'est la 50e fête du melon puisque la première a eu lieu en 1969. Bon, alors on a beau être dans, un, dans une campagne dite profonde. Euh, vous avez quand même pas mal de bénévoles qui œuvrent. Vous êtes combien au comité des fêtes Alors, Au comité des fêtes, actuellement, ils sont une centaine de personnes. Mais euh, quand la fête a euh, été plus importante, on est arrivé jusqu'à 180 bénévoles. Et euh, donc le, le record du, du manger de, de melon en termes de, de kilos servis. Alors là, le, le record du manger de melon, c'est Patrick pas c'est un gars de Poitiers qui est venu en 2001 euh, pour, euh, disons, bah, bah, gagner le concours. Il a gagné effectivement, mais il n'avait pas battu le record. Donc il a dit « je reviendrai l'année prochaine ». Et en 2002, il est revenu et il a pu pulvérisé le record qui est de 3,270 kg en, en 10 minutes. Bon C'est une fête qui est simple, du melon, de la musique, des jeux pour enfants. Comment vous expliquez l'engouement finalement qu'il y a autour de cette fête L'engouement, il est parce qu'il y a eu une dynamique au début euh, qui a été créée par Jean-Claude Bayol, qui, qui, qui a créé le comité des fêtes et qui a été initiative de la première fête du Molong en 1969. Donc Dans les villages à l'époque, euh, il n'y avait pas des, des animations comme maintenant, dont les jeunes se retrouvaient forcément autour de l'animation qu'il y avait dans le village. Donc tout le monde était bénévole, même les enfants, ce qui fait que cette fête a grandi rapidement dans les années 70. Et si on, on peut dire que cette, euh, cette dynamique, cette, cet amour du village euh, est resté... Et... Et encore aujourd'hui, euh, les bénévoles euh, sont fiers de la fête du melon. Euh, alors, le comité, les, les, le bureau actuel a essayé de recenser tous les bénévoles, de les convoquer depuis le début de la fête. Et euh, bon, malheureusement, tout le monde, bien sûr, n'a pas pu être là. Mais il y a 250 personnes euh, qui, qui vont être là ce soir, qui ont travaillé à une période de leur vie euh, en tant que bénévoles à la fête du melon de Jouez. Bon, donc c'est un moment placé sous la convivialité Voilà, exactement. Et puis euh, ce que je vais pouvoir ajouter, dont on n'a pas trop parlé, euh, c'est l'histoire quand même de la fête, c'est une, une fête qui a, qui a 50 ans, et euh, à travers euh, les consultations des archives, j'ai constaté qu'il y avait des décennies, et qu'on retrace bien les décennies. Alors les, les années 70, ça a été euh, une évolution très rapide de la fête, la fête est devenue, si on peut dire, euh, celle se vantait, la, la fête la plus importante du Ségala. Euh, avec des meilleurs orchestres puisqu'on a eu euh, les, golfi les golfiniers qui sont donnés les golf puis après René Cole qui était l'orchestre de Michel Sardou et la fête a commencé à s'essouffler dans les années 80, un petit peu comme toutes les fêtes du Ségala. Euh, les balles des jeunes étaient un petit peu concurrencées, si on peut dire, où, où les modes changeaient, les jeunes commençaient à aller dans les discothèques, donc moins de monde dans les, dans les balles. Euh, il a bien fallu, euh, disons, remonter ou, ou trouver une nouvelle orientation. C'est là qu'en 1989, il y a eu les Nuits du Rock qui ont permis aux jeunes de revenir sur la fête à Jouez. Et la première année, il y a déjà eu plus de 2000 personnes, 2000 jeunes entre vendredi et samedi. Alors même chose dans les années 90, on commençait à voir que le dimanche était un petit peu en baisse. Donc c'est là qu'on a eu euh, l'initiative et l'idée de créer le Festival d'Accordéon en 1992, qui a redynamisé aussi le, le dimanche après-midi. Et d'ailleurs je me souviens qu'en 1993, j'ai compté plus de 900 voitures, donc on peut estimer qu'il y avait 2000 personnes sur le commun à la Jouaise, un dimanche après-midi. Tu sais. Les années 90 ont été vraiment les, années, les meilleures années, si on peut dire au niveau affluence, on comptait plus de 5000 personnes sur les trois jours à la fête à Jouaise. Puis les années 2000 ont été un petit peu plus compliquées, euh, euh, un petit peu de manque de motivation peut-être les bénévoles, puis il y a moins de jeunes dans les campagnes, donc forcément moins de bénévoles. Ça devenait compliqué d'organiser une fête aussi importante. Donc en 2009, elle est redevenue, en 2010 plutôt, elle est redevenue une fête plus locale, avec melon, accordéon, euh, flonflon. Voilà, C'est revenu un petit peu une fête de, euh, du Ségala. Voilà. Euh, juste, donc euh, la fête du Melon cette année, ce sera où et quand Alors la fête du Melon cette année, ce sera le 31 août, 1 et 2 septembre, toujours pareil, sur le communal de Jouesse. Notre coudercle aussi, comme encore les anciens l'appellent, Avec du construit le vendredi, un petit groupe apéro-concert, rock le, le samedi, et puis le festival d'accordion de la Vérole le dimanche, et bien entendu le concours de plus gros de Melon.